Merci. Euh, donc, ben, bonjour à tous. Nous, on a prévu 15 minutes, ça permettra de rattraper le, le temps perdu. Donc, euh, je vais vous présenter un retour d'expérience de l'utilisation d'OPAL à l'INP de Toulouse, l'Institut National Polytechnique de Toulouse. Donc, C'est un travail qui a été réalisé par Guillaume Potvin, ingénieur système, qui va me relayer en cours de route. Donc, Il faudra qu'on fasse un rapide transfert de micro et de micro -cravates. Donc, Moi-même, Olivier Thual, je suis chargé de mission TIS, technologie de l'information, de la communication et l'enseignement pour l'INP de Toulouse. Nicolas Aurier, ingénieur pédagogique, et Jean-Marie Lebeschek, ici présent, euh, ingénieur système, qui sont très actifs euh, pour les TIS à l'INP de Toulouse. Alors... Il euh, y a deux écrans, là, donc je ne sais pas trop euh, si je dois pointer là, là, etc. Bon, je, alternativement, je ferai les deux. Donc, euh, je pense que la plupart d'entre vous savent que Scénari euh, comporte plusieurs modèles documentaires. Alors, on va parler principalement d'Opal, qui est un outil pour nous de création de ressources pédagogiques numériques, mais nous utilisons aussi, dans une moindre mesure, au sein de l'INP, Topaz, pour... Euh, alors, moi, je me suis inscrit à, à l'atelier hein, pour l'étude de cas, Dockiel, pour la conception de manuels log... utilisateurs de, manuel, utilisateur de logiciels, et OptimOffice, qui est une suite bureautique euh, généraliste. Donc on va, euh, enfin je vais vous raconter comment nous utilisons au sein de l'INP euh, Toulouse, euh, Opal. Donc euh, nous avons un programme qu'on a mis en place dans l'universitaire qui vient de s'écouler, qui s'appelle TIS pour tous, qui est dans le cadre de ce qu'on a appelé la mission innovation pédagogique de l'INP, euh, et qui s'appuie sur des ateliers TIS, ce sont des ateliers d'une demi-journée qu'on a mis en place l'année précédente. Euh, alors il s'agit d'apprendre aux enseignants comment euh, concevoir des ressources pédagogiques numériques, comment les évaluer en en termes, de médias, médiation, non, en termes de médiatisation pardon, et d'interactivité, on commence à approprier Moodle, qui est la plateforme de l'INP, pour interagir avec les étudiants. Et un atelier important, c'est euh, l'initiation, la familiarisation avec Scénario Opal pour publier des ressources. Et on a deux petits ateliers comme qui sont euh, Flash qu'on va transformer en HTML5 avec l'INSA et euh, une initiation au jeu sérieux. Alors ces ateliers ont pour but euh, de motiver les enseignants à créer des ressources pédagogiques numériques, donc des cours en ligne. Et nous lançons euh, deux à trois appels d'offres par an euh, pour motiver les enseignants. Euh, nous leur proposons d'acheter leurs droits de diffusion pour leurs ouvrages que nous diffusons euh, sous licence libre. Hein, euh, Creative Commons by SA, et nous leur proposons aussi une assistance technique pour aller jusqu'au bout de leur projet. Une fois créées, ces ressources pédagogiques sont publiées sur ce qu'on appelait la Pédagothèque, qui est accessible en ligne sur le site de l'établissement, et nous avons euh, créé les éditions pédagogiques ouvertes qui abritent des ouvrages qui ont une qualité similaire à celle des ouvrages papier, avec un système de référies. Donc, Notre ambition, c'est de transformer les pratiques de publication d'ouvrages papier en publication numérique. Et nous avons aussi une pédagothèque dynamique qui ressemble qui rassemble d'autres ressources. Alors nous avons aussi un projet dont je ne vais pas parler, le projet Ticepia, qui a pour but de publier ces ressources sur les universités numériques thématiques à travers un logiciel qui permet de créer automatiquement des fiches de métadonnées. Bien, donc on va se concentrer sur euh, OPAL, l'utilisation d'OPAL. donc nous avons mis en place euh, des ateliers j'ai dit d'une demi-journée avec un tutoriel que nous avons créé pour les besoins de l'établissement qui dure de deux à trois heures euh, qui permet aux enseignants de mettre le pied à l'étrier sur, euh, sur cet outil et euh, ensuite nous leur proposons un accompagnement pour aller jusqu'au bout de, de leur projet de réalisation d'une ou de plusieurs ressources. Une fois abouti, ces ressources sont publiées après un processus de référé, donc dans la pédagothèque. Voici ici la première page des éditions des ressources pédagogiques ouvertes de l'INP Toulouse. Donc nous avons actuellement une dizaine de ressources qui ont été publiées, que je vous invite à aller regarder. Et donc je vais donner un exemple de, de première page d'une telle ressource. Donc là c'est une banque d'exercices pour les oraux du concours commun polytechnique. Vous voyez le, la première page qui utilise la charte de l'Université de Toulouse. Et je vais vous montrer aussi euh de quoi il retourne lorsqu'on rentre dans le détail. Donc vous voyez, alors certains euh, collègues disent « Oh, j'aime pas le marron, c'est pas bien. » Bon, c'est la charte, il faut l'accepter telle qu'elle est. Enfin, euh, Donc vous voyez, un, euh, ça c'est un cours de physique, comment l'enseignant s'est approprié l'outil pour euh, mettre des tableaux, pour numéroter des équations, euh, utiliser la fonction tableau pour mettre des équations. Donc chacun utilise euh, de façon plus ou moins orthodoxe l'outil. Nous avons aussi des ressources en langue anglaise, donc il existe dans Opal, comme vous savez peut-être, euh, une version, parle en anglais, Start This Module, qui est tout à fait compatible avec la charte de l'Université de Toulouse, sans, sans modification, donc ça c'est appré assez appréciable. Voilà, donc je raconte rapidement euh, cette chose-là, avant de passer la parole maintenant à Guillaume, qui va nous parler du serveur Scénarii qui a été mis en place il y a plus d'un an et demi euh, à l'INP de Toulouse, et alors euh, je vous demande 30 secondes, le temps qu'on se fasse, un transfert rapide, donc micro, micro cravate. Oui. Bonjour, donc comme Olivier vous l'a dit, nous avons installé un serveur Scénari à l'INP de Toulouse avec l'aide de Kelis. Donc vous voyez ici des exemples d'ateliers qui ont été créés sur le serveur, vus ici depuis le client Scénari Client. Alors pour ma part, je vais vous parler de la mise en place du serveur qui a été faite. Nous avons installé deux instances, l'instance LIT qu'on a appelé SCLIT et l'instance DB qu'on a appelé SCDB. Également, nous avons installé le modèle documentaire Advanced 3.4fr qui a pour vocation à produire des documents de type académique orientés pour les TIS. Alors également, nous préconisons l'utilisation de la charte graphique de l'Université de Toulouse qui se présente sous la forme d'un SKIN, Univ Toulouse, qui a été mis à notre disposition en février 2013. Alors à ce jour sont impliquées à l'INP les trois écoles d'ingénieurs que sont l'ENSET, l'ENCIA 7 et l'ENSAT, également le service formation continue et prochainement, à la rentrée certainement, prochaine, l'Université de Toulouse, qui nous a sollicité pour utiliser notre serveur. Ce qui fait que nous avons 28 utilisateurs et 15 ateliers créés sur le serveur et que nous avons déployé des, des clients dans des salles de TP à l'EnseT. Voilà. Ah, il est prévu également une vingtaine d'utilisateurs supplémentaires quand UT1 nous sera rejoint. Alors pour aborder des aspects encore un petit peu plus techniques, il s'agit d'un serveur Scenari 4.0 que nous avons installé sur une base Linux qui vient en remplacement d'un ancien serveur Scenari 3.7. Donc les deux instances dont je vous parlais précédemment ont été installées avec les produits Scenari Server Lite qui donc comme on l'avait vu tout à l'heure stocke ces informations sur, le, sur son système de fichiers sous forme de fichiers plats et pour l'instance DB Scenari Server qui elle stocke ces informations dans une base de données. Alors, pour vous parler de l'architecture du serveur, il est virtualisé sous VMware et nous avons installé les prérequis demandés par Kelly, à savoir pour l'OS Debian 6 et pour les couches applicatives, nous utilisons Tom 4.7, le JDK 1.6 de chez Sun, OpenOffice 3.3 et les dernières versions de LaTeX et ImageMagic. Alors, les deux instances DB et Lite se présentent sous la forme de, de deux web apps qui sont, les, nous, nous avons utilisé la technologie des fichiers WAR, des points WAR. Voilà, donc elles, sont, elles ont été installées dans deux services distincts et euh, compilées à partir d'archives TARGZ que nous a fourni KELIS. Alors, à noter également que sur la version DB, nous avons mis en place une, une connexion vers un URL d'app afin de simplifier le processus d'authentification de nos utilisateurs, puisque c'est à peu près tout ce que permet, je crois, la fonctionnalité euh, connectivité vers LDAP hein, dans cette, sur cette version on pensait que ça allait nous simplifier la tâche d'importation de, de compte mais non pas du tout, il faut continuer à l'écrire manuellement et c'est juste pour la vérification du login de notre passe en fait, que le connecteur est utilisé alors ensuite concernant l'installation du client nous avons utilisé diverses techniques hein. pour les postes Linux nous avons utilisé les paquets .deb proposés pour Debian ou Ubuntu, également les archives tar.gz ou euh, les dépôts euh, subversion pour les postes Windows, nous avons utilisé le Setup.exe proposé sur le site de scénarii' C'est bon. C'est bon. Ouais. Ou également le, le MSI, donc euh, proposé. Non, ça marche pas. Voilà, le MSI proposé sur le site de Kélis, hein, dont vous avez l'adresse ici. Alors là, je vais passer, mais si ça vous intéresse, je pourrais vous remettre la slide. Euh, pour vous faire quelques retours d'expérience, nous avons constaté des problèmes d'affichage dans les formules OpenOffice qui utilisent les police screw type de Windows pour les ateliers qui ont été migrés de notre ancien serveur vers le nouveau serveur. Alors à ce jour, on ne sait pas très bien pourquoi nous avons ces problèmes. On travaille encore dessus avec euh, Kelis. On suspecte soit un problème d'installation des polices sur le serveur, soit un problème de compatibilité avec euh, Scenari 4.0. Également, nous avons observé euh, le redémarrage de l'instance DB qui est relativement longue, qui prend plusieurs minutes, et ceci est dû au processus shutdown de Tomcat, qui est long à démarrer. Euh, là encore on ne sait pas si c'est normal ou s'il y a un problème derrière et enfin reste à prendre en main les nouvelles fonctionnalités de, de Scénario 4.0, en particulier les fonctionnalités collaboratives voilà j'ai fini et je repasse la main à Olivier on refait le transfert Voilà, c'est sportif. Donc euh, bah, il ne reste plus que deux, rassurez-vous, deux, deux planches. Euh, on revient à des aspects plus utilisateurs. Je ne sais pas si ça a passionné tout le monde de savoir un petit peu comment, en pratique, euh, ce serveur est, est, est maintenu. Donc le retour d'expérience euh, à l'INP de Toulouse du choix de scénarii, le scénario Opal. Euh, est positif, hein. il nous semble que ce choix, donc nous on préconise aux enseignants d'utiliser pour la publication de leurs ressources pédagogiques scénariopal PAL. Euh, ça nous semble pertinent, il y a un intérêt de la part des enseignants vis-à-vis euh, -vis de cet outil, bon même s'il nous reste du travail à faire pour euh, amener le plus grand nombre à aller jusqu'au bout de leur projet, mais beaucoup ont exprimé le souhait euh, de développer avec cet outil. Euh, on envisage aussi d'intensifier euh, le support auprès des enseignants pour les aider et aussi d'impliquer, comme ça a été dit dans la conférence tout à l'heure, d'impliquer les étudiants qui, eux, ont une agilité particulière et donc de les faire contribuer euh, et interagir avec les enseignants. Alors, un intérêt... Euh, pour l'existence d'un serveur au sein de l'établissement, c'est de pouvoir centraliser, euh, avoir une visibilité générale de l'ensemble des ressources euh, en cours de développement. Et ça, c'est très, très intéressant. Et aussi la potentialité de la possibilité de mutualiser euh, entre enseignants des ressources. Donc, il y a des expériences pilotes qui sont en cours. On a vu tout à l'heure les développements euh, de Scénarii4 qui permettent euh, de systématiser ces, euh, ces, cette collaboration. Et on est euh, très confiant sur le fait que cet outil nous permettra d'éviter que chacun redéveloppe ses, ses propres ressources indépendamment et qu'il y ait euh, des échanges entre enseignants. Alors, je termine par une liste de vœux euh, de développement de scénarii. Donc, il y a demain une table ronde pour voir quelles seraient les évolutions de, euh, de scénarii en particulier. Nous, on va s'intéresser à Opal. Euh, liste de vœux qui sont des, des remontées des, des utilisateurs. Alors, beaucoup d'utilisateurs voudraient pouvoir centrer une phrase, numéroter des équations. Alors, j'ai conscience, on a conscience que c'est orthogonal avec le principe... Euh, de détachement entre fonds et forme. mais bon voilà ça ce sont des remontées d'utilisateurs de il y a aussi les utilisateurs de, de la tech dont je fais partie qui aimeraient bien pouvoir insérer une macro euh, de, de procédure de, de, de commandes euh, donc ça pourrait être une ressource euh, tout ce qui est euh, déployer, refermer les fils euh, dans le module euh, pourrait être euh, amélioré comme c'est le cas aujourd'hui dans les divisions euh, alors il y a aussi la le souci de euh, créer des macro-cours. Il y a trois cours différents. On veut en faire un, un, un gros cours. Aujourd'hui, la division n'est pas une ressource. Est-ce qu'il serait possible d'externaliser, de, de, enfin, de mettre une division comme ressource de, pour éviter de faire des copier-coller lorsqu'on veut assembler trois cours euh, La contrôle, contrôle la mise en page dans le diaporama. Donc, avec Opal, on peut avoir un export diaporama, mais euh, suivant qu'on est sur euh, l'écran, sur euh, euh, sur le vidéoprojecteur, la mise en page. Est différente. Et d'ailleurs, je n'ai pas vu de euh, personne de Kilis utiliser un export euh, Opal pour faire ses présentations. Bon, il y a des exports au Office qui sont bien gérés pour ça. Donc voilà, est-ce qu'il est possible d'améliorer euh, la mise en page euh, diaporama d'un export euh, Opal Alors il y a aussi des utilisateurs qui voudraient pouvoir créer automatiquement euh, une structure en division, en grain, à partir d'un plan qui serait donné euh, à Opal euh, Est-ce que c'est possible Bon voilà, c'est une demande. Euh, D'autres utilisateurs voudraient convertir des références Bibtech automatiquement en référence Opal, qui est un fichier XML. Donc ça à mon avis, ça doit pouvoir, si on de, commande ce développement, euh, ça doit pouvoir être faisable. Et enfin, donc là, était, on était dans Opal, là on quitte Opal pour aller dans Doquel, et une demande de pouvoir afficher du format euh, du code informatique euh, sous un format euh, qui respecte euh, la mise. Euh, la mise en page pour des euh, documentations d'Ockel. Voilà donc pour euh, cette liste de vœux au Père Noël. Peut-être que certaines demandes seront euh, remontées. Bon, euh, J'ai envoyé sur le, le forum Opal euh, cette liste de façon un peu plus euh, explicite. Et donc euh, bah, pour conclure, Opal est un outil qui commence à être utilisé à l'INP. On est assez novices euh, euh, là-dessus et il semblerait que on s'oriente vers une intensification de, de cet outil. Je vous, nous vous remercions de votre attention. J'invite. D'accord. Donc, l'INP de Toulouse est une. L'Institut national politique de Toulouse est une petite université dans Toulouse puisqu'elle regroupe des écoles d'ingénieurs, hein, trois écoles d'ingénieurs fondatrices plus des nouvelles écoles comme l'école météo. Et je dirais qu'en termes d'étudiants, alors il ne faut pas que je dise de bêtises, c'est peut-être 2000 étudiants en tout. Hein C'est ça voilà, je n'ai pas dit de grosses bêtises. Donc moi, je suis enseignant-chercheur, mais euh, chargé de mission euh, euh, TICE, et mes collègues sont plutôt du côté euh, euh, informatique euh, de, de la DSI. Voilà. Oui, on aurait pu se présenter un, un peu plus... Mais bon, on était un peu speed. Euh, on rend la parole à quelqu'un qui veut le micro, je sais pas qui... Ouais ouais je, je transfère le micro, je ne sais pas qui commence à parler. Euh, le micro, le micro cravate. Ah, Nous on s'en va. Vous en avez un autre Ah, ah. ah. ben bah, par contre, il micro enregistrement. Oui, voilà. ok. Et on se passera d'autres